Bonjour à tous, donc, euh, donc il s'agit d'une table ronde, hein, Donc, on, on fait deux petites présentations courtes chacun pour euh, chauffer un peu la salle et pour euh, expliquer un peu euh, les tenants et aboutissants de ce qu'on propose. Qu'est-ce que ça veut dire le cloud AMU ou l'offre de service AMU Quel est le projet de l'AMU Quelle est l'intention de l'AMU euh, Qu'est-ce qu'on cherche à proposer donc, Tout simplement, déjà euh, on a une présentation toute simple, hein, euh, quels sont les enjeux qu'on va chercher à, à atteindre est le, comment on compte faire ça, et quel calendrier, dans quel calendrier on compte faire ça aussi, euh, on va vous expliquer tout ça. Donc les enjeux classiques du mode cloud qu'on va, va chercher à voir si on peut obtenir du gain, ça c'est les classiques, hein. c'est la montée en valeur du service, c'est la qualité de service, c'est de redonner de la priorité aux enjeux métiers, et c'est aussi un gros sujet, vous nous en parlez souvent, de l'efficience économique et il y a un sujet euh, pour, le, le, pour une potentielle offre euh, AMU sous forme de service, de, de capacité économique à le faire, c'est-à-dire à, à délivrer ce service dans un tarif ou à un coût qui est intéressant pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on euh, qu qu veut dire par là euh, Tout d'abord, il s'agit en premier lieu, de, la proposition d'une offre de service AMU, c'est de proposer au DSI de les soulager de tâches qui sont, selon nous, selon vous, quand vous nous en parlez, sans valeur ajoutée, qui sont fastidieuses, répétitives, qui parfois nécessitent pour vous, du fait de certains choix dans les solutions de l'AMU comme SAP ou HR Access, vous impose d'avoir des compétences et des infrastructures spécifiques. Donc, il s'agit de vous donner la possibilité de ne plus avoir à gérer cela. Évidemment, toute offre de service de l'AMU, c'est comme tout produit de l'AMU, hein, rien n'est obligatoire, donc tout, tout, tout est proposition. Donc, libérer les de, de l'énergie euh, ou de, de la capacité de travail dans les DSI. Augmenter la qualité du service, parce qu'effectivement, en mutualisant plus, en mettant des centres de compétences et en faisant plus de mutualisation, là, je, je vous apprends rien, il y a, des, il y a une capacité à euh, améliorer la qualité du service, améliorer sa disponibilité, améliorer les réponses au support, ce genre de choses. Si euh, euh, l'optimisation des coûts, j'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est une évidence, c'est-à-dire qu'il faut aussi essayer de délivrer un service à un coût intéressant pour vous. Et donc, on pense aussi qu'en mutualisant, on pourrait mener certaines opérations d'optimisation, on pourrait outiller des choses, on pourrait simplifier des choses, de manière à ce que le coût de possession d'un système d'information soit moins cher de manière mutualisée que « on-premise ». Et le but de tout ça, si je en introduction j'ai dit il faut libérer les capacités des SIS, c'est parce que le, le, la contrepartie, c'est de pouvoir les réorienter, que vous puissiez les réorienter vers des enjeux qui sont plus importants pour vos établissements. Donc, pour, on en a beaucoup parlé à table dans ces derniers jours pour mieux adresser les problématiques d'enseignants-chercheurs, pour, pour délivrer de la VM à des chercheurs, pour mieux s'occuper des étudiants, pour dé, dé, développer éventuellement de l'accompagnement des chatbots pour les étudiants, ce genre de choses. Donc il y a, il y a des choses pourrait, que vous pourrie, dont vous pourriez vous décharger en vous appuyant sur un cloud pour pouvoir réorienter les forces. Ça c'est Olivier qui présente cette partie-là. Bonjour à tous. Alors, vous l'avez bien compris, effectivement, on a, on a une intention qui est de libérer les DSI d'une certaine contrainte. Pour cela, effectivement, on a aujourd'hui une réflexion qui est en cours. Alors, je me permets effectivement d'insister sur le mot, c'est une réflexion, il n'y a rien de gravé dans le marbre, et au contraire, le but du jeu, ce sera d'avoir un équilibre, nous l'espérons, en dialogue, faisabilité, partenaire et établissement. Euh, pardon. Donc... On va commencer tout simplement par un socle. Euh, parce qu'aujourd'hui, on estime, et au travers de ce qu'on sait faire aujourd'hui, qu'on a la capacité à vous proposer euh, de sortir euh, toute ou partie de votre SI pour euh, en faire euh, euh, l'usage au travers d'un hébergement externalisé. Alors aujourd'hui, on, on ne parle pas de rien, hein, vous le savez peut-être ou pas, et j'en profite pour, pour ouvrir une parenthèse, l'AMU offre déjà... Euh, euh, la capacité d'utiliser un accord cadre infogérance euh, qui vous permet, si vous le souhaitez, de sortir une brique de votre SI, de faire en sorte qu'il soit externalisé. Euh, autrement dit, vous offrez la capacité à faire en sorte que cet hébergement soit géré par un tiers, administration système, administration réseau et passage de patch. La deuxième option de cet accord cadre infogérance, c'est de faire ce qu'on appelle de la téléadministration. Donc vous avez la possibilité aussi, si vous le souhaitez, de conserver votre environnement chez vous, on-premise, et d'avoir un tiers qui vient, en accès externe, euh, délivrer une prestation d'administration système et de passage de patch. Donc, on s'est servi aujourd'hui de cette connaissance-là pour vous proposer ce socle, euh, qu'on a appelé niveau 1 et niveau 2, donc, je le rappelle, infrastructure et passage de patch. Et pour nous, ça, ça constituerait le socle de base de cette offre de service que nous pourrions vous proposer dans le cloud. Après, on imagine, puisque le but du jeu, c'est d'offrir quelque chose qui soit plus complet, plus opérationnel, et qui, et, qui, et qui, quelque part, monte beaucoup plus haut, finalement, dans les différentes couches que nous pourrions avoir. Donc... Et notre réflexion, elle est basée sur un sujet, on va dire, optionnel, bien évidemment. Vous comprenez qu'on ne souhaite pas imposer les éléments aux établissements, mais qui, selon nous, a une vraie pertinence et qui peut apporter une valeur ajoutée à des établissements en fonction du contexte et des différentes organisations. Et donc, avant de vous présenter le détail, on est parti, nous, à MU, d'une réflexion au regard de ce qui se fait aujourd'hui via le support et assistance. Donc, on a pu dégager un certain nombre d'éléments sur lesquels les établissements nous, euh, nous, nous sollicitent et qui nous sembleraient intéressants euh, euh, en termes d'éléments, en termes d'apports, en termes d'accompagnement, en termes d'outillage, euh, pour vous offrir un, un service plus, euh, plus, plus intéressant. Donc, Ce qu'on appelle, nous, le niveau 3... Donc, qui constituerait finalement l'administration fonctionnelle applicative avec une TMA, euh, avec un centre de compétences dédié sur un certain nombre d'éléments, donc l'installation et paramétrage à initialisation, la surveillance applicative, le chargement en masse ou la création des utilisateurs et affectation des rôles. Un niveau 3+, qu'on appelle « service d'analyse de données », qui pourrait euh, vous apporter de la compétence, euh, enfin en tout cas en, de l'accompagnement plutôt, pardon, sur l'exploitation des données, sur l'aide au reporting, au pilotage, sur la surveillance et la qualité de données. Et, et un, un aspect, on va dire plus sécuritaire sur la partie euh, compatibilité et vérification de la matrice euh, des autorisations et, et également analyse de données avec un appui au métier. Alors, je me permets de revenir sur le début, hein. c'est une réflexion qui est en cours. On a pu au travers d'échanges avec quelques établissements, essayer de mesurer finalement la pertinence de ces éléments-là, on va être clair, on va être franc. Les établissements qu'on a pu contacter n'ont pas forcément été tous d'accord avec tous ces points-là, et nous le comprenons forcément. Pour autant, euh, il y en a certains qui nous ont dit clairement « oui, ça m'intéresse, moi j'ai une petite organisation, moi j'ai un contexte qui est compliqué, je n'ai pas forcément effectivement les compétences et je pourrais être intéressé par une partie de ces points-là. » Voilà. Donc. L'objectif pour nous, c'est vraiment d'avoir un échange, encore une fois, avec vous. C'est d'être à la fois transparent, mais aussi de trouver, encore une fois, un juste équilibre. Et, et, et dans notre vision à nous, en termes de projet, de pouvoir l'ajuster, le, le, le, de pouvoir ressentir votre besoin, votre adéquation, votre appétence pour, pour ces sujets-là. Alors, ce qu'on dit là, c'est que ça peut s'appliquer aussi bien à CIFAC aussi bien à CIEM, à Pégase et à tout autre SI. Encore une fois, le côté optionnel est très important. Hein. Il n'y a pas d'obligation. Le but du jeu, c'est de se dire, si j'en ai besoin, je prends, j'utilise. Si je ai pas besoin, je ne prends pas. Alors, un service délivré par qui, comment, à quel prix Là aussi, vous comprendrez qu'il y, qu y a pas mal de postes qui sont en réflexion. Hein. En tout cas, nous, aujourd'hui, on prend en compte plusieurs critères. Euh, déjà, le délivrement de ce qu'on appelle nous les couches de niveau 1 et de niveau 2, sur quel data center Un data center qui se veut, a priori pour nous, déjà opérationnel, puisqu'on a, on a la vérité et on a l'intention de pouvoir délivrer ce service à très court terme. Donc évidemment, on a besoin d'avoir un dispositif qui soit déjà en place. Une dimension économique, puisque bien évidemment, euh, on a conscience que pour vous, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc le service il n'est pas question qu'il soit hors de prix, il faut qu'il soit juste, il faut qu'il soit adapté aux besoins et à la capacité à la, de la MU à vous délivrer ce service. Une dimension technique, parce que bien évidemment, là aussi, il faut prendre en compte les différents types de data centers qu'on peut avoir. Est-ce qu'on parle de data center salle blanche, tier 3, tiers 3, est-ce qu'on a la capacité à avoir de la redondance réseau, électrique, etc. etc., Sécurité, homologation, parce qu'un service dans le cloud doit être forcément homologué. Euh, pour que vous ne soyez pas entre guillemets embêtés, l'objectif de l'AMU c'est quand même de vous garantir que vous pouvez compter sur ce dispositif, donc que vous pouvez vous assurer que la qualité de données est au point, euh, que entre guillemets, qu il n'y a pas de faille dans le dispositif, avec un engagement de service et des niveaux de service qui soient là aussi malléables. On parle de quoi 5 jours sur 7, 7 sur 7, 24, 24 de la scalabilité, de la performance, de la capacité à étendre le dispositif. Voilà, on a besoin de mesurer un petit peu tous ces éléments-là pour pouvoir effectivement être certain que cette offre soit cohérente et soit adaptée justement à l'organisation qui est la vôtre. Et puis on parle également d'organisation et mise en œuvre des opérations. Notre partenaire, il va falloir qu'il nous aide soit qui nous aide à construire le dispositif, soit qui nous, met, soit qui nous aide entre guillemets à faire ce qu'on appelle nous du run dans le dispositif. Donc, voilà, voilà un petit peu tous les critères qui aujourd'hui sont en réflexion pour pouvoir entre guillemets choisir le partenaire qui va nous permettre de couvrir la couche basse, autrement dit le niveau 1 et le niveau 2 que j'ai pu présenter euh, préalablement. Sur le niveau 3 et le niveau 3, là euh, on parle euh, on parle effectivement d'opérations, de, de, d'outillage, euh, d'aide à l'accompagnement, euh, pourquoi pas euh, prise en compte de la relation avec le métier. Euh, c'est un dispositif qu'on va essayer d'éprouver avec des établissements, hein, donc, euh, et de voir comment ils pourraient participer à cette aventure. On a cité le mot centre de compétences. Centre de compétences, pour nous, c'est l'AMU, mais c'est l'ESR, autrement dit, c'est l'AMU qui participe. Mais pourquoi pas envisager que les établissements qui auront envie de participer à cette aventure le fassent avec nous. Voilà, Donc voilà un petit peu tous les éléments que nous avons aujourd'hui euh, et, qui, et qui font que c'est une opération qui pour nous est, est complexe, mais elle, elle, est, elle est très intéressante. Et on espère que vous pourriez justement partager cette réflexion avec nous. En termes de grandes étapes... Je rebondis juste sur ce que tu viens de dire, Olivier. C'est effectivement dans le diagramme en couches qu'a qu présenté Olivier, on va chercher à installer tout ça dans la communauté ESR, du, du plancher électrifié jusqu'au service rendu. Nous, la MU, on va rester sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire, enfin, ce qu'on pense, on essaye de faire, c'est-à-dire de l'édition de logiciels, et on va s'associer avec des gens qui, euh, qui, qui savent faire les couches d'en dessous. Et pour la délivrance du service, effectivement. Euh, c'est en cours avec, euh, dans le cadre du projet pc -School. après avoir imaginé la co-construction on va tenter la co-administration et ça, ça peut être quelque chose de très intéressant et un dispositif qui peut être aussi euh, à la fois intéressant pour les établissements et performant aussi euh, en termes de qualité de service de prix, etc. Voilà. Donc, pour finir cette présentation courte euh, euh, un calendrier alors, j'ai entendu les collègues ces derniers jours dire on ne donne plus de calendrier, on ne donne plus de calendrier. Nous, on va être plus astucieux, on va en donner un flottant. C'est-à-dire que vous savez certainement que euh, l'AMU est lauréate d'un fonds de transformation de l'action publique qui, euh, nous, pour ce sujet du, du, du, du, du mode service, qui va nous permettre de lancer un certain nombre d'actions et, euh, et de financer un certain nombre de, de réalisations, de délivrances de services pour certains établissements, etc. Ce fonds, on ne l'a pas, euh, pas encore chez nous. Et donc, je vous donne un calendrier en T0+. Donc, tout simplement, dès qu'on a le feu vert, on met en place une équipe à la mu pour travailler sur ce sujet-là. Et c'est là que je vous redis que nous aurons besoin et on viendra vous solliciter pour participer à cette équipe projet pour qu'elle pilote ce, ce dossier-là. Euh, il faut qu'on localise, qu'on trouve notre partenaire notre data center, notre, offre, notre provider de service, celui qui va nous délivrer de la, de la machine virtuelle, et, et pour nous, Olivier l'a dit, mais j'insiste, c'est qu'il va y avoir un caractère d'opérationnalité, c'est-à-dire qu'on va chercher un data center qui a déjà un catalogue de services tarifés et dont les tarifs sont fiabilisés par quelques années d'exploitation. C'est-à-dire que, il nous faut commencer le projet, donc il nous faut en identifier au moins un à court terme. Euh... Description du service rendu, vous avez vu qu'il y avait des options possibles, donc il y a une question de design du service, très précisément, et puis de, de, de calibrer ce qui va convenir à un, à un tronc commun d'établissement. Donc il y a des options qui seront mises à l'étude, on fera ou on ne fera pas, on verra le succès que ça a et l'intérêt que ça a. Euh, le calibrage du niveau d'accompagnement nécessaire, on est conscient que sur une, une opération comme celle-ci, euh, il y a un accompagnement euh, multi-paramètres euh, à faire. Il y a du juridique, il y a du RGPD, il y a de la sécurité, il y a de l'interopérabilité avec les SI locaux, il y a de la RH. Donc euh, la MU doit aussi imaginer le dispositif d'accompagnement qu'elle peut mettre qui, euh, pour accompagner cette opération, qui soit euh, pertinent. Euh... Mais, enfin, ensuite, aussi en parallèle, on expérimente. C'est-à-dire, Ce, ce qu'on voudrait faire, c'est que le service bah, sur CIFAC, sur SIAM... On le, on le met en prod, on l'expérimente et on le design avec des établissements pilotes. Avec Pegasus, ça va se faire euh, dès la fin de l'année, ça va commencer dans ce mode-là. Ce ne sera pas un mode exclusif, mais ça va commencer dans ce mode-là. Donc, euh, pour pouvoir justement repérer toutes les zones d'optimisation, toutes les zones d'amélioration possibles, puis aussi faire des mesures, hein, des mesures de coûts, des mesures de dimension d'équipe, des mesures pour arriver à, à, à obtenir un jour un, un, un coût optimisé et maîtrisé. Et ce jour-là, on, on, on adressera tous nos adhérents avec nous-mêmes un catalogue de services maîtrisé. Donc, c'est le but du jeu. Voilà. Voilà pour nous. Bonjour à tous. Donc, effectivement, on va vous faire part, avec Jean-François Richer, d'approche SAS chez EUSUP. Euh, ce qu'on vous propose, un petit rappel très, très succinct de ce qu'est la communauté EUSUP, puisqu'on a compris que il y avait peut-être des, des jeunes d'ICI ou des jeunes collègues dans les DSI qui connaissent pas encore l'offre de service de SUP et puis euh, l'objectif de notre présentation c'est justement de proposer une partie de cette offre de service en mode SAS mais avec une démarche tout à fait adaptée au contexte et à l'environnement de SUP très très rapidement, SUP on, pour la plupart d'entre vous le savent est né en 2002 avec la, pour promouvoir les ENT je vais mettre mes lunettes euh, c'est devenu une association en 2008 euh, pour élargir le portail et proposer des offres de services numériques. Euh, les principaux objectifs de SUP, c'est de financer, développer, soutenir et de promouvoir des solutions open source pour les ESR. Alors la particularité de SUP, c'est qu'il y a zéro personnel chez SUP. On délègue l'ensemble de nos travaux à nos adhérents. Que ce soit des travaux d'études, des travaux de réalisation, jusqu'à l'incubation des solutions. Donc tout ça, ce sont des travaux réalisés par les adhérents. Alors pour cela, on va mobiliser les bonnes volontés, on va mobiliser les compétences là où elles se trouvent. Elles se trouvent où dans vos DSI, dans vos dcn Pourquoi ben, Pour mutualiser les solutions, mutualiser les évolutions et puis bien entendu réduire les coûts. Aujourd'hui, on est 76 membres en 2019 et il y a 10 établissements coordinateurs dont nous faisons partie. Alors, les différents types de contributions des adhérents, bon, ce soit ils interviennent au niveau des développements, bon, je ne vous liste pas parce qu'on a peu de temps, mais la documentation, mais aussi sur les supports, les déploiements, l'accompagnement aux, aux utilisateurs, voilà. Ils peuvent intervenir à, à, à divers niveaux d'action. Euh, alors, quelques exemples de, de services, parce que, euh, ESUP est connu pour son portail, mais peut-être moins connu pour les offres de services qu'il propose. Et il en propose que vous utilisez peut-être. Euh, donc en plus du socle, hein, qui doit être euh, classiquement évolutif, adapté mobile, accessible, personnalisable, voilà la principale liste des services qui sont euh, réalisés par les adhérents, pour les adhérents. C'est mon dossier web, c'est e-candidat, c'est ESUP Dematech, c'est Pod. Je ne rentre pas dans le détail. C'est le sup SMSU, SGC, système de gestion des cartes, suivi des, des usages numériques avec EGMUS, et puis c'est la plateforme collaborative, on reviendra tout à l'heure, puisque celle-ci est en mode SAS. De façon, de, pour avoir une liste plus exhaustive, voilà à peu près l'ensemble des projets que nous conduisons en propre euh, sur la partie gauche, oui, non, c'est la partie droite pour vous, euh, et euh, gauche pour vous. Je me retourne. Et euh, d'autres euh, dossiers que l'on co-réalise co avec des partenaires, et notamment Appareo, qui est un partenaire euh, international. Alors par exemple, les learning analytics, les, les portfolios, l'authentification, le, tout ça s'est réalisé, notamment en plus du portal Le, le Socle, avec le partenaire Appareo. Pour avoir cette liste plus exhaustive, je vous invite à aller sur le site de SUP et regarder la rubrique, le catalogue des services qui est affiché dès la première page. Alors, une... venons-en à l'approche SASS. L'approche SASS, il y a une première expérience qui a été réalisée en... depuis 5 ans, maintenant, en 2014, sur OAE. OAE, c'est une plateforme collaborative dédiée à le... au monde académique. Cette plateforme, elle est hébergée aujourd'hui, et depuis 2014, par l'Université de Lorraine. En avril 2019, nous avions 18 tenants, donc 18 établissements, avons ouvert des tenants auprès de l'UL, 23 000 utilisateurs... Mais c'est un dossier, c'est un projet qui n'a pas été réalisé par un seul établissement. Et c'est un peu la démarche de SUP de savoir fédérer et mutualiser plusieurs établissements. Voilà la dizaine d'établissements qui est intervenu. Ce C'est écrit en, en jaune. où certains sont intervenus dans les développements, d'autres sont intervenus dans l'hébergement. On parle de la Lorraine, mais il n'y a pas que la Lorraine. Il y a une dizaine d'autres établissements qui sont intervenus et qui interviennent toujours pour faire évoluer la plateforme. Notre démarche. Après cette première expérience, c'est en 2018, et surtout fin 2018, nous avons commencé à formaliser une démarche technique, organisationnelle, économique, comme on l'a dit, adaptée au contexte de SUP, avec deux principaux objectifs. L'objectif principal, c'est d'accompagner l'établissement fournisseur du service. On va chercher les solutions auprès de nos adhérents. Donc, la primauté, c'est de s'intéresser à celui qui va fournir le service. Ce n'est pas ceux qui vont utiliser le service, c'est plutôt rassurer celui qui a fait souvent un petit pépite dans son établissement, puis qui se dit, euh, ça marche bien chez moi, je présente un voisin, puis le voisin il est intéressé, puis après ça fait boule de neige. Et là, il commence à s'inquiéter, parce qu'il se dit, je n'avais oh, pas prévu ça, euh, je suis débordé un peu de toute part. Euh, bon, l'objectif dessus, c'est de l'aider, de l'accompagner, de savoir travailler avec lui, de pérenniser sa solution, et puis de voir les conditions... Pour lequel vont utiliser sa solution les autres adhérents. Ensuite, on accompagne les adhérents utilisateurs à intégrer cette solution dans le WSI. Mais avant tout, la primauté, c'est rassurer l'établissement fournisseur de services pour les inviter à venir nous proposer leurs offres. Alors, en 2019, donc, cette méthode elle a été réalisée avec Jean-François, Jean-François va vous la pr présenter un peu rapidement, j'espère qu'on aura le temps. Euh, en 2019, nous avons donc commencé à établir des dialogues avec plusieurs établissements fournisseurs, en adhérents fournisseurs, c'est entre autres Ex-Marseille, c'est entre autres Paris 1, c'est entre autres Lunistra, Strasbourg, Rennes 2, ou en camp et on espère qu'à la rentrée de septembre 2019 on puisse proposer 2, 3, 4, voire 5 de ces services en mode hébergé à nos adhérents. Pour ce faire, on a constitué un groupe euh, études SAS euh, au sein de ce portail. on est six collègues, il y a plusieurs collègues dans la salle qui participent à ce groupe. Et il est coordonné par Jean-François et je vais laisser la main à Jean-François. Jean-François c'est quelqu'un qui a 15 années d'expérience dans le cloud, dans le privé, il est venu sur un dossier de virtualisation chez nous à La Rochelle, et puis, comme ça marchait bien, on lui a dit, bon, on a un gros travail avec le SUP, de l'expérience, euh, mobilise-toi, et donc, Jean-François, on lui a dit, mais propose-nous ta méthode, certes industrielle, mais adaptée au contexte de SUP. Et donc, je, je laisse la parole à Jean-François pour qu'il nous la présente. Toi. Alors, bonjour à tous. On, alors, je vais essayer d'être rapide, parce que le sujet est quand même vaste, et il y a beaucoup de choses à dire. Donc j'ai réduit au maximum, je vais essayer d'aller très très vite. Donc on va commencer cette présentation en faisant un petit rappel de ce qu'est le cloud computing. Donc en commençant déjà par la définition de ce qu'est le cloud. Donc, le cloud, c'est l'exploitation du stockage et de la puissance de calcul de matériel informatique distant par l'intermédiaire d'un réseau informatique. Euh, Qu'est-ce qui a pu amener ça C'est la virtualisation. On a eu une belle démonstration hier sur la containerisation. là qu'on est en plein dedans, hein. c'est vraiment le, ces nouvelles techno qui font émerger ce type de, de concept et qui devient un concept, le concept du as-a-service. Alors ce qui est intéressant dans, dans ça, c'est le mot service évidemment, parce que ça veut dire qu'on va exploiter de la, des solutions euh, sous forme de service. Là où on avait avant du matériel euh, en interne et, euh, et, euh, et disponible euh, sur, sur son infrastructure, ça va devenir vraiment du service, donc on va consommer ça comme comme on consomme n'importe quel service. Alors dans les trois grandes catégories, on a euh, l'infrastructure as-a-service qui est euh, le fait qu'un utilisateur accède à une infrastructure hébergée euh, par un fournisseur externe. On a le, le plateforme as-a-service. Donc là, en fait, on va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on fournit une infrastructure, mais l'utilisateur va avoir la main sur une partie du, du matériel, je dire, du matériel virtuel, qui est disponible et sur le, le socle technique, en fait. Et on a euh, la dernière brique, la dernière grande brique, qui est le software as a service. Et c'est celle-ci qui intéresse aujourd'hui ESUP euh, euh, particulièrement, qui est le fait qu'un utilisateur exploite une solution logicielle complète, sans s'occuper ni d'infrastructure, ni du paramétrage, c'est-à-dire qu'il consomme vraiment le service rendu, en fait. Alors, entrer dans la dynamique du, du, du monde du pardon, du as-a-service, en proposant des, des offres sous forme de, de, de solutions SaaS. Ça veut dire, de la part de SUP, c'est passer euh, d'un mode éditeur, entre guillemets, hein, quelque part, c'est quand même un peu ça, à un mode fournisseur de services. Alors, évidemment, c'est quand même une, une petite révolution de, du côté SUP, parce que, bon, il faut quand même se préparer à ça, c'est pas quelque chose qui s'invente, qui, qui en fait. Et... Euh, alors en redéfinissant, mais euh, Francis l'a très bien fait tout à l'heure ce qu'il y a eu SUP, Donc, le SUP est composé de ses adhérents, le SUP n'a pas de RH, pas de, pas de plateforme, euh, et toute la richesse de SUP tient dans, le, dans, ses, dans ses adhérents et dans la richesse de ses adhérents. Donc à partir de là, en fait, on s'est posé la question de dire, <cười> si on, on va construire une, une solution, une plateforme, euh, la mettre à disposition des adhérents pour qu'eux puissent déposer leur leur soft, hein, faire tourner leur soft euh, l'exploiter, mettre des moyens enfin bref, tout ça, ça c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez compliqué à gérer donc on s'est dit, euh, plutôt que de partir comme ça, on va, euh, va s'appuyer sur le, le savoir-faire de, des adhérents là où il se trouve, c'est-à-dire chez les adhérents donc on va exploiter le matériel les équipes et, euh, et donc comme première hypothèse de départ, en fait, on a dit, l'adhérent qui souhaite Proposer une nouvelle offre hébergée s'appuiera sur son infrastructure matérielle, sur ses équipes techniques et sur ses outils. Ça lui permet déjà de maîtriser son offre de bout en bout et finalement c'est comme lui qui la connaît la mieux puisqu'il exploite déjà. Euh, alors pour aider en fait dans cette, euh, dans cette démarche, SUP a souhaité proposer une démarche cloud. Donc déjà la première chose, donc le, le, le premier objectif de cette démarche c'est d'encourager les initiatives des adhérents en proposant comme disait aussi Francis tout à l'heure ses pépites, hein, euh, donc ce qui nous a permis à nous d'identifier les offres SAS qui seraient, euh, je dirais, euh, au moins les, les candidats potentiels. Euh, la méthode qui est proposée permettra de formaliser cette démarche dans un, dans un cadrage. On va y revenir après, euh, c'est le, le but aussi de cette présentation. Et aussi de conventionner euh, avec les différents intervenants. Quelque part, en fait, ESUP euh, euh, se positionne dans un point, je dirais, même pas central, hein, parce que c'est pas forcément ça, mais au moins dans, une, dans un fonctionnement qui est euh, tripartite entre l'adhérent fournisseur, l'adhérent utilisateur et quelque part le, celui qui, qui fournit le catalogue de services qui est Eusup. Alors dans cette démarche, en fait, en quoi consiste cette démarche pour devenir un fournisseur de, ser, de services? Euh, alors, pour essayer d'avancer sur le sujet, on s'est inspiré des grands, des grands principes de, de gestion de RSI qui sont utiles pour le côté euh, infrastructure, exploitation et services, celui que moi je connais bien d'ailleurs, hein, cette, cette, euh, parce que je viens de, des services, et celui qui est euh, plutôt la méthodologie agile pour le développement et l'intégration. Et celle-ci, elle est parfaitement maîtrisée par les adhérents, donc euh, c'est euh, quelque chose qui peut marcher. Donc on a souhaité proposer une, une méthodologie pour avancer sur le sujet. Donc, Cette méthodologie consiste à, à, à commencer par planifier une réunion de cadrage avec l'adhérent, euh, en tout cas le candidat potentiel, euh, ensuite on a réalisé une checklist euh, quelque part, hein, c'est vraiment très très pragmatique on va, on va balayer un certain nombre de points qu'on a regroupé dans des thématiques euh, ces points en fait on, a, on les a identifiés on a, euh, ce qui nous permet d'évaluer les, les impacts qui peuvent être techniques, matériels, organisationnels et RH euh, quand on a répondu à toutes ces questions on va évaluer les conséquences en parallèle ça permettra de savoir si cette euh, si cette offre euh, est réalisable euh, ou est faisable ou pas, hein, si euh, dans certains cas ça ou en, ou en tout cas pas tout de suite, et, euh, et ce qui permettra aussi à, à EUSUP de définir les moyens possibles euh, pour aider et accompagner l'adhérent fournisseur du service. Alors toutes les planches suivantes, en fait, on va on va essayer de balayer très très rapidement, parce que là je vois le chrono qui tourne, euh, les, euh, les thématiques sur la <rire> et les gros yeux d'Emmanuel de, euh, sur cette, euh, donc chaque thématique, on va, on va, on va aborder, euh, au moins les rapidement, sur celle qui ne pose pas de problème, qui est par exemple celle-ci, hein, l'infrastructure. Donc, l'objectif de cette thématique, c'est de, de définir la matrice des besoins en termes d'infra en décomposant les sous-ensembles. Là encore, hein, c'est très pragmatique, on va lister de quoi est composée l'offre. Donc, euh, déjà l'hébergement, est-ce qu'il est accessible facilement, est-ce qu'on passe par un prestataire, est-ce qu'il est qu y a des délais à... à avoir par exemple pour ajouter des machines virtuelles si on a besoin euh, on va s'occuper aussi de la solution de virtualisation de savoir comment c'est virtualisé, dans certains cas on voit que c'est des containers, d'autres encore que ça c'est assez nouveau donc je n'ai pas encore vu dans les cadrages actuels mais c'est une solution qui est envisageable en tout cas on en discute euh, on va s'occuper aussi de toute la fourniture logicielle est-ce qu'on a des, des licences aussi est-ce que ça, ça va induire des coûts supplémentaires pour l'hébergeur euh, la connectivité donc, de quoi on a besoin en termes de réseau et ce qui permettra de vérifier euh, si les capacités d'infrastructure peuvent accueillir des nouveaux utilisateurs. Et, euh, le cas échéant, en fait, de dimensionner euh, le, cette, euh, cette infrastructure. En général, cette, euh, cette thématique ne pose pas de problème. Dans tous les, les cadrages qu'on a fait jusqu'à maintenant, il y a, ça n'a jamais posé de problème, c'est quelque chose qui est, euh, qui est parfaitement maîtrisé. Enfin, en tout cas, il y a de la place, il y a, il y a de, la, de la puissance de calcul, donc ça ne pose pas de souci. Alors, côté... Euh, donc la deuxième thématique qui est le développement et l'intégration, encore que là on pourra en mettre trois, au moins deux, qui est le développement et l'intégration, qui quelque part se, se rejoignent. Et une troisième que j'ai rajoutée euh, au fur et à mesure des cadrages qui est la transformation. Donc je vais expliquer ce que c'est en fait. Euh, la première chose, c'est déjà quand une offre existe, en général elle existe chez l'habitant, chez l'habitant, chez l'hébergeur, pardon, chez l'adhérent, hébergeur. <rire> Euh, c'est euh, cette offre, euh, elle tourne, elle est en production, ça marche, ça marche bien en général Si on ne va pas proposer quelque chose qui ne fonctionne pas euh, ou alors qui est un peu en euh, recadron à passer en production donc on va, euh, voilà, c'est quelque chose qui est maîtrisé du point de vue du développement et de l'intégration par contre, il peut y avoir des transformations, ou au moins des petites transformations dans le cas par exemple des SMSU proposées par Paris 1 pour adapter cette offre et la passer tout de suite en, en SAS euh alors, les transformations, en fait, dans le point qui est en dessous, là je vais balayer un petit peu en, en, en parallèle hein, sur, sur toutes les, euh, les problématiques à aborder. Euh, ça va être surtout de prévoir, de, de, de définir ou, de, ou au moins d'identifier si le modèle est multitenant. En fait, pourquoi il doit être multitenant Dans la partie droite au niveau des impacts, c'est pour pouvoir, euh, donc le fait de passer en ça, c'est euh, intégrer des contraintes supplémentaires liées à ce mode de fonctionnement. Donc, on va avoir un problème de sécurité au niveau de l'accessibilité et de, de l'étanchéité des, euh, des données. Il ne s'agit pas qu'un utilisateur puisse avoir accès aux données d'un autre utilisateur. Donc, euh, il y a deux, deux choses. Hein. C'est donc là ce, ce fameux modèle multitenant. Est-ce qu'il est déjà disponible de suite Ce qui est le cas des SMSU. Dans le cas des charges, dès le départ, euh, ça a été codé comme ça et pensé comme ça. Donc là, pas de souci. Dans le cas de GFor par exemple, proposé par l'université d'Aix-Marseille, euh, ce n'est pas le cas, C'était n'était pas en cahier des charges de départ, ce n'est pas un reproche, ni quoi que c'est ce simplement que la solution n'a pas été pensée comme ça, elle était pour l'adhérent hébergeur, cette fois-ci je me suis pas trompé, euh, et, euh, et il n'a pas été pensé pour être multitenant. Donc dans ces cas-là, on va instancier les, euh, la solution, c'est-à-dire qu'on va dupliquer les environnements pour les, les étanchéifier entre, eux. évidemment, euh, au passage, on va rajouter une petite couche de RGPD, mais là on a, on a, on a Super Damien qui connaît ça très bien et qui, qui pourra aider sur le, le sujet. Et on va s'occuper aussi de, sur la partie développement et intégration, euh, je d'identifier, déjà euh, est-ce que la documentation existe. Dans, dans la plupart des cas, cette documentation existe, elle est peut-être à compléter, Est-ce que les outils sont là en général, et ces deux, deux briques qui sont vraiment le développement et l'intégration. Euh, c'est des choses qui sont aussi parfaitement maîtrisées par les adhérents et qui posent en général pas de problème. Donc je ne vais pas forcément passer trop de, de temps là-dessus. Alors du point de vue de l'exploitation, en fait, c'est euh, avant tout assurer le maintien en conditions opérationnelles de la solution. Là encore, comme je disais tout à l'heure, la solution, elle tourne chez l'adhérent. On ne la déporte pas, donc il n'y a rien à créer. En général, on va simplement se, se contenter de remplir la checklist et de balayer... Euh, les outils disponibles, qu'est-ce qu'on a comme, comme composant euh, technique, en insistant sur le, euh, la gestion des incidents et celle des changements, euh, du point de vue, euh, là c'est du point de vue interne, mais est-ce que cette solution aussi elle va pouvoir être interfacée avec les utilisateurs On va se poser cette question-là à un moment donné. Et surtout, est-ce qu'on a une solution de, de reporting qui permet de mesurer la qualité de service Alors ça, je vais y revenir dans le, dans le thème d'après euh, un peu plus précisément. Euh, ensuite on, on, on vérifiera qu'on a la bonne documentation alors c'est pareil, hein. dans toutes les thématiques j'insiste toujours sur la, la documentation parce que dans le, si un jour on mutualise la solution si toute cette documentation est déjà prête ce qui est fait n'est plus à faire donc euh, ça sera plus simple pour intégrer euh, et pour, euh, pour mutualiser par la suite et on va s'occuper du côté RH pour savoir si euh, le fait d'augmenter euh, le nombre d'utilisateurs va permettre de... de... il ouais, faut que j'accélère Bon, j'accélère, c'est promis alors, sur la partie des impacts, on a déjà tout dit je vais simplement insister sur le fait que euh, la solution de gestion des incidents et des changements doit être ou au moins, on va essayer de la rendre disponible euh, et, euh, et je dirais, euh, compatible avec un mode hébergé, c'est à dire qu'on va essayer de, de l'interfacer je vais y revenir aussi après donc on passe vite à la suite alors au niveau des engagements de service, là, en fait, on va essayer d'apporter les éléments nécessaires à l'élaboration d'une convention de service. Alors, le fait de se poser ce genre de questions, ça permet aussi de savoir quels sont les moyens engagés pour garantir un service de qualité. Si, par exemple, on propose déjà du H24, 24 sur 24, 7, 7, on imagine très bien, il n'y a aucune DSI hein, qui, a, qui peut répondre à ça aujourd'hui, ça, j'en ai pas croisé, euh, ça va on va exploser les coûts, enfin bref, on, le, le, les, les universités aujourd'hui ne sont pas euh, organisées pour répondre à ce type de demande. Donc, dans les points à traiter, première chose, on va euh, définir les plages de service. Alors, dans le petit tableau, je vais y revenir aussi après, on, on, ça va servir d'exemple. Ensuite, on va définir des indicateurs de service. Il peut y avoir deux indicateurs de service. un SLA, qui est le Service Label Agreement, ça c'est du Purity, hein, qui dit ce niveau de service, c'est un niveau de service sur lequel on s'engage. Alors, le fait de s'engager, ça veut dire que moi qui viens du service, quand on ne respecte pas l'engagement, en général, crac, c'est pénalité, c'est euh, 10 000 euros de la demande. bref, là... Il est hors de question de, de, de parler de ça. Mais quelque part, ça met du crédit aussi, le fait de pouvoir euh, définir un engagement de service, ça met du crédit à l'offre et ça, donne, euh, ça, ça montre le niveau de qualité qu'on essaie d'atteindre. Et ensuite, c'est un SLO, donc un service level objective, c'est-à-dire un objectif sur lequel on, on vise, mais sans s'engager. Alors, si on résume ça dans le tableau, très très rapidement euh, euh, là-dessus, en fait, on va, on va définir euh, là, dans, dans cet exemple, en fait, euh, on définit deux, deux, deux, euh, deux plages de service. Donc l'horaire classique, qui est celui d'adhérent, par défaut. Là, c'est un exemple. Hein, les, les, pour, les, les horaires peuvent être modifiés si besoin. Et l'horaire non ouvré, qui est tout le reste. Tout le reste du temps. On a deux métriques qui sont quand même importantes, dont un qui est vraiment euh, très très important, euh, qui est celui euh, du taux de disponibilité. Ça, c'est vraiment euh, celui, le, le, le ultra classique. Sur Là, on dit, on s'engage sur 99% dans la plage de service classique. Par contre, comme objectif, on sait que l'application tourne bien, on sait qu'il n'y a pas grand-chose à faire, on sait qu'à un moment donné, si le, le service s'arrête, même un week-end, et que le spécialiste est en train de, de manger euh, chez, chez Tata Jacqueline, ou je ne sais pas où, on sait qu'on va pouvoir le contacter, mais ça, on ne peut pas l'écrire. Dans le, dans le Donc, comme objectif, on a ça, et on va pouvoir s'engager là-dessus, enfin, se, pas s'engager plutôt, euh, sans, sans euh, en mode best effort et sans forcément euh, exploser les coûts et, euh, et, euh, et avoir trop de contraintes. Et sur le, celui qui est à côté, donc le deuxième métrique, le deuxième, euh, celui euh, donc là c'est un, un délai de traitement d'une demande. Il manque un mot ici. C'est euh, une demande de service. Euh, donc dans la plage de service, on, on va pouvoir dire euh, donc c'est déjà un, un, un métrique comme ça a du sens que si c'est dans la plage de, de service ouvré. On ne répond pas aux demandes quand il quand n'y a personne, en Il faut que j'aille vite. Hein. Oui. Donc, on va, voilà. Donc on, va, on va conclure. En, en gros, voilà, ce qu'on propose là, c'est quelque chose de simple, en, en, en, en respectant l'esprit sup et sans forcément se mettre des grosses contraintes. Voilà. Pour résumer. Tes deux dernières planches, c'était quoi peut présenter la dernière planche. Ouais. ouais. Ça, ça, ça, Alors. Alors là, c'est la partie support-service, c'est quand même important de parler. Voilà, deux secondes. Voilà, en, deux secondes, c'est vrai, <rire> bon, je suis désolé. Mais, non, non, il faut il faut absolument... Alors, le, le support et les services, qu'est-ce que c'est que le support, qu'est-ce que c'est que les services C'est de l'assistance aux utilisateurs, c'est pour ça que c'est important. Et c'est celle, je dirais, euh, c'est cette partie-là sur laquelle il faudra que Monsieur apporte vraiment des, des solutions et, euh, et, euh, et, et, et, et vraiment prenne en compte cette demande pour fluidifier le dialogue entre tous les intervenants. En général, c'est là qu'on a, en gros, pour faire simple et, et rapide encore, euh, quand un utilisateur a, a un problème, il va se retrouver avec, s'il adhère au, à toutes les offres de services qui sont disponibles en mode SaaS, il va avoir autant de, de, de canaux de communication qu'il existe d'offres. Donc là, en fait, ESUP SUP est en train de réfléchir à une brique, quelque part, qui permet d'accéder à un outil unique, un process unique et qui permettra de fluidifier au maximum cette, cette, cette, cette communication. Alors, un mot sur le, le fait qu'on qu passera aussi que les adhérents euh, utilisateurs ou que le fournisseur ne veut pas se retrouver en frontal de tous les utilisateurs. Donc, on passera par des points de contact uniques dans les universités qui assureront, eux, le niveau 1 et qui permettront de... et qui dialogueront avec... Euh, allez, on met la pression. Ouais. Alors, on passe à la suite. Allez. Alors, une, je, je vais conclure. Vas-y. <rire> non, Jean-François, on, on le connaît, hein, il est passionné et puis... Euh, énormément dans, au niveau de la communauté. Bon, juste pour conclure, euh, bon, effectivement, tout cela, ça nous permet de faire l'analyse la, de la faisabilité, c'est-à-dire après cette, cette approche, ce cadrage euh, avec les terrains, on, on va considérer oui ou non, hein, c'est le go, le no go, hein, et autour de cette faisabilité, admettons que ce soit le go, ben, on, on va analyser l'ensemble de, de, de, de, des impacts que ça a, que ce soit des impacts sur le fonctionnement, ça a des impacts sur les infrastructures, ça a des impacts sur les RH, ça génère forcément le tout à un coup, c'est pas pour autant qu'on va compenser euh, l'euro presse, c'est simplement on va convenir de là où l'adhérent fournisseur du service a besoin d'appui et c'est là où on va conventionner tout cela le formaliser pour rassurer l'adhérent, le mettre dans une situation assez confortable pour proposer effectivement son autre sas, en mode sas voilà, donc euh, on a déjà présenté cela euh, aux sub en février on l'a parlé aussi à la GESUP on a aussi soumis au ministère euh, début avril pour euh, avoir un peu leur, leur avis et puis aussi essayer d'obtenir un peu le, leur appui financier, leur soutien sur, sur cette démarche. Si vous êtes adhérent au SUP, si vous avez des pépites et que vous souhaitez les proposer aux autres adhérents en mode SaaS, vous, vous nous connaissez, vous vous rapprochez de nous. Merci. Euh, Est-ce que vous avez réfléchi à un, à un mode de, de gouvernance ou de, de pilotage de ces, de, ces différentes, de ces différents services que vous allez proposer en mode hébergé euh, oui, c'est-à-dire que... Alors déjà, on, de façon euh, générale, on a ce groupe euh, SAS euh, qui, qui est constitué depuis euh, 7-8 mois et, et, et avec l'appui de Jean-François sur la partie méthodologique et puis les autres collègues qui sont plutôt des comités de direction pour cadrer et puis adapter cette méthode au, au contexte de SUP. Donc ça, ce groupe va continuer à, à, à être animé. Euh, par contre, comme Jean-François... Euh, a fait part qu'il y a un dialogue assez poussé avec chaque établissement fournisseur de service et donc dans le cadrage, on fait ce cadrage et au sein de ce cadrage, c'est là où on va convenir qu'il faut qu'on mette des instances, différents types d'instances, ça peut être un comité d'utilisateurs si l'établissement fournisseur du service souhaite avoir un comité d'utilisateurs, ça peut être plus un comité de pilotage, s'il si souhaite avoir un comité de pilotage pour prendre des décisions derrière l'ensemble des demandes qui lui sont remontées et puis de savoir prioriser je, je dirais que c'est forcément il y aura une forme de pilotage adaptée au projet euh, mais à la dimension attendue par euh, l'établissement fournisseur de services on, on reste toujours à son écoute et le cadrage est une démarche mais le résultat, la, la finalité c'est que selon les attentes de l'établissement fournisseur on va essayer de, de, de s'adapter donc oui effectivement de façon spécifique et puis aussi de, de façon globale, oui après on on, aura, on va continuer à faire animer ce groupe qui, qui peut s'élargir avec des établissements fournisseurs ben évidemment je suis provocateur hein, donc euh, j'ai l'impression Donc, alors vous faites la même chose plus ou moins avec l'ami est-ce que vous avez déjà pensé travailler ensemble est-ce qu'on a déjà pensé travailler ensemble hein oui. je <rire> on, va, on va mettre le micro entre on, les je deux, réponds. Comme ça. Bah, on travaille déjà ensemble de, sur d'autres sujets ouais. par contre mais celui-là bah, pourquoi pas bien sûr moi, j on en a parlé quand on a échangé nos présentations il n'y a rien à enlever de la présentation de SUP c'est complètement de notre point de vue. C est, c est, euh, SUP vient consolider des futurs fournisseurs de services. Nous, on se voit comme un fournisseur de services. Toute, toute cette démarche, toute cette logique, euh, on va s'appliquer. Normalement, on va s'appliquer à nous-mêmes, en fait. Hein. Donc, euh, euh, là où il y a aussi une complémentarité, de mon point de vue, c'est. Euh, on a beaucoup parlé d'architecture d'entreprise et d'URBA. Ben, on doit faire des systèmes complémentaires. On fait des systèmes complémentaires. Il y a, dans PCSchool, il y a un assemblage d'un produit neuf avec des produits de SUP. Et le futur SI sous forme de service, il devra aussi être complémentaire du point de vue urbain, être, être homogène du point de vue de la qualité de service. Et, et sur tous les plans qui ont été développés, ça devra être cohérent, homogène. Donc, euh, oui. Oui, on Dire, euh, on l'a dit, hein, euh, dans une des planches, on, on essaie Excusez-moi. Dans une des planches, on travaille en, en partenariat. On, pas... on a nos projets qu'on mène en, en propre. Euh, souvent, on démarre des projets. Et puis, euh, bien entendu, on les, on les, on les travaille. L'esprit, c'est de la mutualisation. Donc, euh, c'est l'esprit dessus. Donc, no, notre travail, il est pour les adhérents, mais euh, pour aussi euh, les projets qu'on mutualise avec euh, d'autres partenaires. Euh, voilà, c'est dans l'esprit, c'est dans les démarches. Bonjour, Donc moi j'ai une question pour euh, la partie ISUP. Euh, je voulais savoir quels les, étaient les différents types de soutien que peut apporter ISUP, et en particulier dans les situations où euh, un adhérent, un établissement a très très peu de moyens, euh, par exemple au niveau informatique, euh, c'est un informaticien quasiment seul, euh, avec des ressources serveurs qui sont très limitées, euh, jusqu'où peut aller euh, l'aide et, et le soutien alors, je, je vais répondre à la question, parce que ça faisait partie d'une des planches sur lesquelles on est passé un peu trop vite. Mais Alors, déjà, pour commencer, il euh, y a une présentation hein, qui a été faite de tout ça, de façon plus détaillée, euh, qui est disponible, qui, a été, qui avait été faite aux USUBDEN. Donc, je, voilà, je vous incite à aller la, la voir, et vous aurez plus de détails sur tout ce que je n'ai pas pu dire là sur ce, ce cadrage. Alors du point de vue des participations, en fait, ce que propose euh, SUP, déjà quand on a euh, identifié en fait au niveau de. Euh, on va aussi parler de coûts, hein, ça faisait partie aussi de la, de la dernière planche. Euh, pour chaque thématique, en fait, quand on a évalué les impacts, les conséquences, euh, on a en gros une liste de tâches, qu'on a pu euh, de, des tâches à réaliser, euh, dans, sur lesquelles on va pouvoir évaluer les charges. Euh, ces charges, en fait, on va pouvoir évaluer ces coûts au travers d'une grille de coûts qui est unique et qui permet de ne pas se prendre la tête en gros sur les prix, de, de, de définir ça. Donc au niveau de la participation, pour répondre plus précisément à la question, on a évidemment des moyens financiers qui peuvent être apportés. Ça, c'est euh, euh, un des premiers soutiens possibles de SUP. Mais on a aussi une participation possible sur les tâches à réaliser en termes de RH. En, alors ça peut être des compétences techniques sur du développement, ça peut être euh, vraiment du temps alloué à, à écrire de la documentation ou ce genre de choses. Euh, et on a aussi euh, des participations au niveau euh, de l'organisation, comme disait Francis tout à l'heure, en, en créant des groupes de travail et en essayant de fluidifier au maximum les dialogues entre les différents intervenants. Euh, donc c'est euh, principalement ça, c'est euh, les, les soutiens possibles de la, de la part de SUP. Je voudrais juste revenir très rapidement sur l'exemple d'OAE, euh, la plateforme collaborative. Euh, il y a, il, la partie soutien financier, probablement c'est possible, mais SUP, euh, sub, ce n'est pas un gros budget, donc il ne pas, faut pas espérer. Euh, voilà. euh, simplement, on, on va surtout plutôt compter en essayant d'avoir repéré par le cadrage là où il y avait besoin d'appui de trouver le soutien d'autres collègues, d'autres partenaires. On l'a vu pour eux. c'est pour ça qu'à à deux reprises j'ai présenté cette planche en disant quels sont les types d'intervention des adhérents, justement pour amener un peu aussi dans la démarche SAS, c'est-à-dire qu'un établissement qui a une solution, mais elle n'est pas tout à fait habillée pour être proposée en mode SAS, d'autres adhérents peuvent peut-être l'aider sur le la DOC. Sur la formation, sur l'assistance, voilà, c'est comme ça qu'on qu qu essaye de travailler. Et OAE, c'est vraiment le bel exemple, c'est-à-dire on a une dizaine d'établissements qui sont toujours actifs aujourd'hui, soit un tel, un tel est sur le développement, l'autre est sur l'hébergement, l'autre est sur l'exploit, l'autre est sur la doc, l'assistance, voilà, c'est comme ça qu'on essaye d'appuyer et d'aider. Euh, un autre adhérent à, à, à déployer sa solution, et puis l'autre adhérent en soi, ça le réconforte, ça le rassure de se dire bon, bah ok, le développement, certes, c'était une partie importante, mais qui n'était pas l'unique partie pour pouvoir être vulgarisé, déployé. Et donc là, j'ai besoin de renfort. Et c'est comme ça qu'on. Alors, il y a effectivement quelques appuis financiers, mais on, on va le convenir, on va, on, on, on va essayer de, de voir, bon, ben oui, ici, il y a, il y a eu besoin d'un appui contractuel, bon, on va aider l'établissement sur cet appui contractuel. Je ne sais pas si ça répond. Alors, une question un peu dans la continuité. Euh, vous avez, alors, ça s'adresse peut-être à SUP, mais certainement que la MIE peut, peut, peut répondre aussi. Vous avez surtout présenté des... Euh, des produits qui existeraient déjà et qui seraient euh, transférables à la communauté, mais qui existent déjà. Alors Admettons que lors du repas dominical chez Tata Jacqueline, une idée émerge. Euh, Est-ce que la SUP ou la NU peut accompagner la définition de l'idée et euh, être à la source, enfin, au démarrage du concept pour l'affiner alors que l'application n'existe pas encore Comment dire Nous, on porte ce message-là depuis longtemps, c'est-à-dire que on préférerait capter les projets que les produits. C'est-à-dire qu'on préférerait savoir, parce que je reviens à la logique d'architecture d'entreprise et c'est l'urbanisation, ce serait intéressant pour nous, et on le propose à chaque fois qu'on rencontre des adhérents, d'avoir de, un échange. Avec, je parle pour l'AMU, donc avec l'AMU, à chaque fois que l'établissement a l'intention de faire une, un service, une application locale qui serait greffée à une des applications AMU ou à d'autres, hein, pour euh, déjà, euh, la, bien la périmétrer. Et ensuite, bien euh, choisir la manière, la technologie, l'interopérabilité qu'elle doit avoir avec le reste du SI. Et puis après, si on veut la mettre en mode service, ben aussi choisir ça ensemble. Ça n'empêche pas que l'établissement fasse tout, mais au moins qu'il y ait cet échange, ça peut être, en plus, ça peut être court, ça peut ne pas être cher, l'échange, hein. Euh, parce qu'on a une vision du SI qu'on développe, euh, les en une aussi. Il suffit, entre guillemets, d'échanger. Et du coup, on a des chances, vous avez des chances de faire des, des, des, des, du, du SI mutualisable hein, qui peut se déployer. Alors, déployer, après, il y, y, y, y, y a des clapets aussi. Hein, c'est déployer parce que vous le déployez vous-même, parce que vous le mutualisez vous-même, ou vous vous dites, ben, je, je, je, je, le, je le donne à la MU pour le déploiement. Ça, c'est FCA Manager, par exemple. Donc, il y a plusieurs modalités de travail, mais. Il y a un truc, enfin, on a beaucoup parlé d'architecture d'entreprise, mais pour moi, ça commence là. C'est-à-dire que si on, on partage bien les projets de SI qu'on a, de services qu'on a, alors on a de, de grandes chances de les faire complémentaires et de les faire mutualisables. Je voulais revenir sur la démarche générale que tu as présentée à la fin de l'exposé. Au niveau de la mise en place de, du dispositif projet, la, la constitution de l'équipe, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément ce que vous avez imaginé à ce stade oui, alors déjà, euh, comme on l'a dit, on n'imagine pas tout réinventer, nous. C'est-à-dire qu'on ne veut pas réinventer des métiers qu'on ne maîtrise pas. On a, des, on a des gens chez nous qui l'ont eu fait, ce hein. n'est pas, euh, pas notre mission, est, on n'est pas dimensionné pour ça, on n'a pas de data center, on n'a pas d'équipe infra, etc., etc. Donc on doit trouver les, là des partenariats. Et ensuite, pour délivrer le service, un service sur Cifax sur SIAM, euh, sur PCSchool, etc., euh, c'est ce qui est déjà proposé dans PCSchool, on, on, on cherchera à s'appuyer sur des équipes d'établissement. Il y a plusieurs volets dans le projet. Il y a le fait de l'expérimenter, donc de délivrer du service, euh, vérifier que ça fonctionne, etc. Donc le fait de l'exécuter, ça. Donc là, on cherchera à s'appuyer sur des équipes d'établissement. Mais au fait de designer le service, c'est-à-dire de travailler à euh, quel service serait intéressant, etc. etc. Euh, ça, on va le faire aussi avec des établissements. Le choix du partenaire, ça va être un, un, élément, un, un moment clé pour, pour l'AMU, euh, du partenaire ou des partenaires, parce que là, on ne sait pas si on va dans un data center ou dans plusieurs data centers, c'est aussi, ça fait partie des, du questionnement, ben ça, euh, nous, on compte le faire avec des établissements, avec des experts, et cette fois-ci, en mobilisant les, les associations de réseaux professionnels expertes, donc CIR, DSI, VPNUM, dans cette réflexion-là. Et on a d'ailleurs une première réunion euh, bientôt, le 4 juin, pour, pour un premier échange sur ces sujets-là. Donc nous, on aimerait bien mettre des établissements dans, dans, à tous les niveaux de réflexion, à tous les niveaux des étages du projet. Du projet.